mon histoire mon histoire est née en ville dans une cité dortoir à HLM ou dans un pavillon avec vue imprenable sur les tours le cul entre la vie et la mort mon histoire s'exprime avec ces moi, elle dans un français qui baise avec le maghreb l'afrique l'asie et les states du coup ses mioches ont l'accent métisse. Son langage propre est souvent crade. Il se nourrit des mots de tous les jours, de la chair d'anonymes noyé dans la foule. Mon histoire, cause comme elle est, froide comme le béton, rugueuse comme le coudron, fragile comme une fleur ballottée dans le souffle des peaux d'échappement, sensible parce qu'écorchée vive. Eh ouais, ma gueule, elle a pas de quoi se la raconter, hein elle se lève souvent à l'aurore pour ne s'endormir qu'au crépuscule. Elle pue la sueur à force de s'échiner. Elle n'a pas conscience d'être belle vu que personne ne le lui dit. Alors elle use de simplicité pour jacter de trucs compliqués. Elle parle des autres pour se raconter elle-même. Elle parle d'amour comme on essaie de survivre. Elle parle d'un ciel bleu qu'elle ne peut voir qu'en fermant les yeux. Elle est fière dans ses pompes, marche la tête haute sous son chef ma putain d'histoire à la rage et c'est ce qu'il a fait tenir cherche pas mon histoire a le rythme dans la peau t'as perdu la tête si tu croyais la tête voyons de quoi elle a l'air déjà une grosse capuche ou couvre sa tête grillée parce que d'instant elle sait que le... crée une elle est son trône pourtant elle a de la force pour les frères elle garde un cigare monte cristaux futur ténébreux trist halogène, elle a la rime Chut. La crymochaine, même les morts en l'air, rien ne la fait taire, elle crie, je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Alors Rouya, sache que quand t'entends nique, il y a ta mère qui va avec. Ouais, ma gueule. si tu croises mon histoire, sois fort, reste pierre, gladiateur courageux, la vieille coriace, on lutte comme on peut. Quoi d'autre Eh bien, il y a ça entre autres. Assidue à l'école de la vie, mon histoire crèche dans des immeubles au nom d'illustres poètes. Elle a appris qu'au regard d'un mourant, le soleil est si beau, et que la joie n'est qu'un rêve errant dans la brume, un mystère. Elle veut même croire en rêve qu'on change l'or en fer et le paradis en enfer Qu elle veut contempler le rivage enchanteur. Mon histoire, elle voudrait pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort.